Attends, boule le micro Attends, boule le micro Je vais mourir, mais... Je vais mourir, mais... Je viens de buter le boss, mais c'est pas fini. Euh... Moi, je rentrerais bien faire un dodo, là. Au liqueur mais non, la marmotte, elle peut pas, la piscine. Oh, les amis, qu'est-ce qui vient de se passer J'ai joué comme un seul sur cette partie. C'était une des fameuses parties qu'on commence en se disant uh, pff, ça va pas aboutir. Puis en fait, si. J'ai bourriné le boss. Je l'ai bourriné, il hein. n'y a, a pas de secret. Ouais. On rentre je m'en vais de la planète non c'est pas normal ça <rire> moi j'y crois plus maintenant j'ai tellement été habitué Bon alors, essayons de voir, de voir qui est mort euh, 237 fois, <rire> à part moi. Mais tout cela n'était qu'un vilain rêve, les enfants, vous le savez bien. La pienne. Les cœurs. Je veux partir. Laissez-moi partir. Oh. Non. Non, c'est impossible. Je me suis échappée, J'étais. Elios. Elle a l'air toi aussi. Astra Quelqu'un m'entend Ici Célène. Nous sommes coincés. Ah Au fond. Ok. Alors j'ai une explication logique. Bien. Euh, j'ai une explication logique. Célène, dans son grand désespoir de vouloir en finir de cette boucle infernale, est tombée sur des champignons qu'elle a ingurgité en masse. Et elle a tapé un trip, euh, n'importe quoi, en bavant par terre sur le sol pendant... Euh, très longtemps. Non, ça a poussé, là, non Je vais aller me réparer, je vais aller me dormir, prendre une douche. Je sais pas dans quelle heure, d'ailleurs. Laissez-moi entrer dans ce vaisseau, bande de con. C'est mon vaisseau va J'ai plus le droit d'entrer dedans. Mais oh, <rire> Le cycle continue. Je suis toujours piégé. Bah ouais. pourtant vrai. Ouais. Mais mon retour sur terre n'a rien changé. Je peux pas rentrer dans le vaisseau. Oh, je dois réussir à me libérer. En soit, c'est une ah. chose. Ah, la végétation a vraiment changé. Donc le jeu n'a pas décidé que c'était fini. En fait, il veut jamais que ça finisse ce jeu. Je peux plus lâcher, je peux plus rien faire. Ce que je trouve très très étrange quand même, c'est que je puisse pas retourner au vaisseau. Profiter un peu de ma life. Et me taper vraiment une bonne douche, quoi. Je déconne pas. Elle sait même pas sauter, elle peut plus rien faire. Il y a un message Eh oui, je me suis laissé un message. Oula. Je crois que c'est ça que j'ai bouffé, qui m'a rendu malade et j'ai fait un sale trip. J'aurais dû ignorer cet endroit toutes ces années plus tôt. Je n'aurais jamais dû abandonner tout le monde pour venir ici. Est-ce que rien n'a changé oh, Je me suis assise au piano. Et pour une fois, j'ai ressenti. La musique m'appelle maintenant. Comment puis-je mettre fin à ça Je ne veux pas devenir cette femme qui débite des folies avec ma voix. Moi, ce que je te propose, c'est un gros dodo. Hein puis après, t'en reprendras des trucs là, comme si t'aimes bien. Mais là, la meuf, elle a pas l'air en état, donc laisse-la rentrer dans cette capsule, nom de Dieu, dans, dans ce vaisseau. Pourquoi je pourrais plus rentrer. En plus le jeu m'a spécifié, m'a dit rentrer dans l'ordinateur, vous pourrez. Dans l'ordinateur de bord, vous pourrez régler des trucs. Donc vous comprenez pourquoi j'insiste un peu. Bon ok, je la sens pas, il veut que je passe par la porte. Ah fucking monoscript Si c'est pas ça, je te tue la machine. Non le jeu. Le <rire> machine pour toi. Même ça, ça marche pas. Même ça, pour y casser, je suis obligé de passer dedans. Ah oh, je vais retriper je sens. <rire> j'ai fait durer je veux pas l'ouvrir cette porte Voilà une bien bonne question euh, L'environnement a changé 63 ans sont passés Explication oh, Rien Des légumes Je vais devenir jardinière Bon en tout cas euh, La nouvelle faune Bah oui j'imagine que nouveau biome Nouvelle faune hein. Oh pas déconner Idéalement, faut que je flingue toute la nature, ça va être moche. Et j'ai toujours ça, c'est bien. Une question qui vient en arrière-plan assez rapidement. Comment vais-je retourner au troisième biome si je dois reset Parce qu'on va pas se la leurrer, mais... J'en connais un qui va reset, à un moment ou à un autre. Je crois pas que je vais terminer le jeu sur cette session précise. si vous êtes très sage, je vous raconterai en détail comment j'ai vaincu ce boss, qui était bien chiant, euh, qui m'a foutu ma gerbe quoi, parce que le vertige c'est, voilà, on déconne pas, et qu'en fait j'ai eu, bah, ouais, que j'ai eu par un bug plus ou moins volontaire du jeu, qui fait qu'on s'en app approche on, euh, beaucoup trop euh, le boss arrivait quasiment plus à me viser c'était la bonne nouvelle c'est bizarre tous ces trucs et moi gros malin hein, j'en ai profité parce que je me suis dit ça fait quand même 1 2 3 j'ai dû le faire 6 ou 7 fois ce boss ça m'a gavé et 6 ou 7 fois ça compte pas les runs pour arriver jusqu'au troisième bouillome qui m'ont allègrement gonflé donc là j'ai la grosse question, comment je meurs, comment ça redémarre, et comment je reviens là, surtout. Il n'y a pas un strum, il a rien. Ça vous donne plus encore l'ouchitude. Encore une question, euh, j'ai pas eu de bonus en flinguant le boss. Donc je suis encore plus inquiet, parce que je me dis j'ai fait tout ça pour des prunes. Alors, le passage découverte est vraiment rigolo parce qu'on y va vraiment euh... <rire> on redécouvre le environnement et c'est terrible à la fois. Il y a un truc qui doit se shooter, je ne l'ai pas identifié, je ne sais pas ce que c'est. Une liane. Un monsieur qui tend le bras. Oh, on n'aime pas trop les monsieur qui tendent le bras par chez nous. Enfin certains si mais. Ce serait bien qu'ils disparaissent vite. <rire> Ok, je prends mon ton, hein. je prends mon ton, vraiment. Euh, du coup, ça c'est la porte principale, mais je peux pas l'ouvrir. Ah, il y a moi encore. Ah. Ouais, non, je confirme, je suis morte, ici. J'avais un peu de morve sur le casque. Je veux même pas savoir ce qui m'est arrivé. Sur horrible de se voir euh, raconter ses propres morts. Helios, ai-je toujours été là Je fais partie de... Non, non. Ouh. Boumille oh. Oh. Oh. Oh. Oh. pas dans ton casque, chérie. Ce n'est pas moi. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait un... Comme dans Dead Space, la finition au coup de pied. Il euh, y a un inter là, je ne le vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce sport S'il y a toute la végétation qui se met à disperser du fog pendant les bastons, ça va être terrible. Alors une porte verrouillée là, plus une porte verrouillée là-bas, plus une pharmaco, non c'était un truc infecté que j'ai pas pris. Euh, how to comment ouvrir the doors On a une belle question. Bon, quelque chose qui ressemble à un switch Ouais Une switch on dit dans ce cas là non, non Un switch ok Un switch euh, Qui aurait la forme de Non ça ça compte pas les garçons Vous arrêtez Euh. lequel quel faux problème Tout un art. Mais vraiment tout un art quoi. Bon, celle-là, elle a la tête de qui veut pas quoi. Comme c est c est Célène que tout le temps. Alors c'est pas mal parce qu'on change de biome. Il euh, y a du réapprentissage. C'est... Il ouais. va me falloir des grosses zombies. C'est <rire> pour l'instant c'est pas... It's not the joy On se croise un de raider Ok, mon grappin sert plus à rien Ouais J'ai pas de nouvelle capa. Y a pas grand monde. Le mystère est total. Trigger, alors notre trigger. Notre trigger. Bon, je pense qu'on va m'expliquer dans cette salle. Je suis un peu fatigué hein, parce que je sais pas combien de temps j'ai, j'ai l'air une pression dans l'iPad. Et... On se connaît nous. À part plus costaud mais... Putain. On se connaît on merdeau. Merde, je vais me Ok ok ok ok on va s'y faire petit à petit hein. Ah ça je suis obligé. Bah oui. Ou sales secrète. Ok on va y aller on va y aller. On va y aller j'y tiens. bien de tomber sur un magasin direct. Je trouverais ça fort appréciable. shopping ouais je sais c'est pas très écolo mais je vais la massacrer toute la nature ça va être le bordel pour identifier au début une... ce qui se casse ce qui se casse pas et même le chemin juste le chemin quoi. le téléporte je l'avais pas vu j'espère que j'ai bien su du démarrage non c'est celui là ok oh. sur un tropos. Chaque fois que je pars, je reviens. Ça me semble une évidence. La frontière écran vient d'être franchie. Oh, C'est trop ma sonnette en plus, ça crache, j'ai regardé. <rire> oui, bah oui, je sais, on a tous hérité de, de sonnettes des années 70. Ah, la navette qui en on a en bonus, qu on sait pas à quoi elle sert. Miao. Alors c'est un item qu'on peut obtenir pendant la partie mais. Détruit. Tu es... En fait c'est elle qui, qui, qui m'a fait mon accident, c'est pas possible. Regardons les documents du. du constat pour l'accident. Ça a pas l'air terrible. Ah euh... oh, bah on t'as reconnu. Petit point bimé, c'est tout bizarre. Monsieur Poulpe, il fait des recettes, mais faut pas les manger. C'est trop toxique. C'est Monsieur Poulpe. Bon, il n'y a pas de grande dons, c'est bien. Communicateur. Degré d'imbrication là-dedans, c'est incroyable. Pourquoi la petite, hôte, elle a les doigts tout esquintés hein, Le dessus des phalanges, comme si elle avait mis des coups de poing Je sais pas quoi. Qui m'attend à la porte L'astronaute Bah oui. There is no light. It's not the good way. Ok, ok, prends pas la grosse voie. Je descends vraiment comme une petitote. Lève la tête Lève la tête <rire> C'est comme les pio, C'est vraiment bien fait Cette porte nous appelle sauvagement Écoutez les répondeurs c'était rien d'autre que l'ascension de la grande tour du réfrigérateur oh mais tu te fous pas de mes gueules je vais pas aller voir ce pull tout de suite pour la peine Enfin ah, mais moi je préviens it's closed là bas ça va être closed mais on y va quand même parce qu'on est une sale gosse ouf il fait tout noir j'y vais pas il fait 8h36 et on est 63 ans plus tard je comprends plus rien moi les gars aidez moi hein. je vais peut-être me réveiller dans un endroit très clos avec une chemise et les manches collées serrées dans le dos, <rire> sur lequel se serait créé asile. Ok. C'était pas lui qui sonnait à la porte. Ah oh bah. <rire> On a un peu capté quand même. Hello. Ça a l'air passionnant. C'est qui là-dedans on, on dirait que c'est un petit peu fait esprit qu'on voit pas qui c'est. Alors, on va se mettre la radio. pas se mettre la radio qui est toujours à 8h36 elle aussi comme le four comme tous les appareils ici il s'est passé quelque chose à 8h36 il y a 63 ans exactement ok on va discuter autour du petit déj Des orbites des obelites. Ouais, non mais c'est. <rire> Je vais te raconter une histoire. Une histoire d'aventure du capitaine. Oh c'est mal mappé. J'essaie de calmer le jeu en choisissant que des trucs gentils parce que je la sens pas là, j'ai l'impression de me programmer le futur. Euh... Non, on ne vole pas, c'est pas bien. On joue pas à cache-cache dans les profondeurs, on peut se noyer. Cool. Prigo. Ouf. Manger. Bon Hier, tout mignon. Petit papillon. Ça aux lumières. Hier, tout mignon. Petit papillon, ça aux lumières. Au moins, il n'y a pas de tentacules, quoi. C'est ça qui me va, moi. Non, une gamine avec des tentacules. Arrêtez les gens, c'est pas possible. Je sais pas, hein, je demande. Je veux bien, mais. On peut pas. Do we go euh, là-bas ou do we go euh, tous <coughs> à l'étage? Non, le tout noir, on n'aime pas trop qu'on on est en fond, c'est clair. On va aller à l'étage. On aura sûrement une explication. Alors ça, c'est un plan qu'on a vu plusieurs fois, je crois. Tout, tout flou. Vas-y, cadrez dans votre tête. Vous voyez Et là, c'est éclairé comme par hasard. Monsieur Poulpito. C'est sacrément fort, c'est champi. Sans créer un lien positif entre les terres et la protection. Sion, sion. Ouais, sion, sion. On a un téléport. Et on va découvrir les nouvelles hostilités dans 3, 2, 1. Maintenant. Si je vais finir un jeu, mais bien sûr, il me traite. Ayez confiance. Je, je, Ça perd l'hypopète. Et il n'y aura pas de miettes. <rire> C'était pour la rime. Je peux dâcher à nouveau les gars oh, Je demande, je suis curieux. Bizarre ce redémarrage, là, parce que... <rire> Moi, je, je pense... J'arrête pas de penser au moment quand je vais mourir ou je vais redémarrer. Un nouveau jouet 15. L'électrobaliseur. Quel est ta cadence Chante donc une chanson. C'est une carabine automatica. Avec un lance obus. Ok. Bien. Alors, il va falloir apprendre le rythme du jeu. C'est rigolo parce que ça fait des trucs électriques qui restent plantés. Euh, ça doit pouvoir faire pas mal de dégâts du coup. Si on a des attaques en ombre, qu'on bouge et qu'on s'éloigne, qu'on a tiré. Qu'est-ce que tu fous là, toi T'es qui T'es mort. <rire> T'es des éléments biologiques en décomposition, mon bon ami. C'est marrant, connard. Hein Ils se sont lâchés. Alors, il y a un truc qui. dont j'ai pas parlé. Oula, oh comment je vais faire hein C'était comme ça qu'il fallait faire. Ok c'est bien. Allez, quand tu poustillonnes, quand tu poustillonnes, tu poustillonnes, tu fais pas chambre là. Réapprendre. mais je peux pas y atteindre. Il y une feinte Bien, bien, bien. Je voulais pas. Je suis désolé. Non, mais vraiment, c'est fragile. C'est fragile, votre truc. Je comprends pas comment il marche cet arbre. Et les trois arbres. <rire> ça, ça plante des piquets. Ça électrifie tout. Euh, on va redescendre, parce que la salle... Euh la salle des fiches, je la sens pas terrible, on va dire. On pourrait aller là. Il Y a même des trucs bonus prévus ici. Je sens que la modularité des pièces n'a pas fini de m'encombrer l'esprit. Comment je pourrais sauter là-dessus comme ça Attends. Hop. Non, comme ça Refait. Refait, crevette. Voilà, tu fais comme ça, mais comme ça. Je me comprends. Ah, trop loin oh, putain. Ouais, je vais reprendre ça, je m'en prendrai sur mieux. Et on va tracer au téléporteur. Allez, et puis on ira voir la salle qui nous attend après. Ah bah c'est Manon. Ah non, il y a un autre coffre. Je n'ai pas de clé. Donc ton PIX. Notre issue en face. Ok. Il y a une salle bonus, du coup où j'ai pas été. Ah, il y a une salle bonus où j'ai pas été, c'est vrai. Ça va être long. Ouais, je suis désolé, pas désolé pour les détours, mais c'est on fait la découverte d'un lieu, forcément, on est... On est en mode... Euh, Je veux tout savoir. Euh, ça passe comme ça, rien. Nyeu, hein. nyeu, Ça ne passe pas. Bon, on comprendra plus tard, d'ailleurs, une feinte. Ouf Ouf C'est sympa chez vous, dites-moi. Si y a de la baston là-dedans ça va être encore plus drôle je crois bon j'espère qu'il faut pas tout destroy la, la végétation puisqu'il y en a une quantité au-delà du réseau il y aura une blague là je à de la logique là où je sais qu'il n'y en a pas ah c'est bien, bien. Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, tu me fous une chambre de boss direct. <rire> je... je. Moi dans l'absolu je suis pas contre, hein. on va regarder la map. Donc disais-je dans l'absolu je suis pas contre. Mais euh, ça, ça, ça pourra que mal se passer de toute façon. Sur ça on est d'accord. Ok. Non mais ok, ok, ok. Hop là. Une salle de fabricature, avec du téléport. Une exostatue, une autre ex statue. parce que là vous m'avez gonflé les gars. Alors pourquoi j'ai repris mon arme Qui pourrait être prétendue toute pourrie enfin, tout simplement parce que je la connais. Et deux choses qu'on connaît. Enfin, dans un environnement qu'on connaît pas, avoir au moins ça qu'on connaît, ça rassure. Qu'est-ce qu'il raconte oui. Sectionné. Le langage des aurait-il évolué Alors c'est rigolo parce que cet astronaute nous aussi on l'a vu quand on les run. Euh, nous aussi on l'a croisé. C'est quoi ça euh, Ouais non. Et.. Et j'avoue que j'ai pas du tout compris vers quoi il voulait qu'on aille. Là, bah, il faut une clé. Résonante. Et vu qu'une s'est passée, deux. Ça, tu te rappelleras quand tu referas pour la dix millième fois ce run depuis le début. J'ai toujours pas ma réponse, hein. C'est là où je suis vraiment inquiet. <coughs> oh putain, non, non, non, non. Non. On l'autre. Elle est peut-être plus sympa. Ah mais il y a tout un fabricateur, là 325... Faut pas que je paume l'adresse, hein 150... Euh, 250... C'est bien, ça C'est bien aussi euh, on va prendre ça pour la route. Objectif du jour. Bon, survivre au-delà d'un quart d'heure, c'est pas mal. Après, si je tiens 20 minutes, voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que ça Oh putain, trigger pas tout. Bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, En fait, faut pas leur laisser le temps de canarder, vous pouvez faire. Hein. Il a l'air colère celui-là. Il est vraiment colère. Je crois pas qu'on va pouvoir négocier le contrat cette année. On bouge. Ah oh, putain, il se chie en plus. Il y a un bug je crois, Il y a un bug et j'en profite à mort, oui Quel salaud je fais À ma place vous auriez fait quoi les gars Une belote avec le gars Il avait l'air Il avait pas trop l'air d'avoir envie le mec oh, cette panique que ça va être, ces purées de découvertes ça, ça va être le passage jouissif, maintenant je, je, je redoute quand je l'aurai fait 15 fois et que ce truc m'ennuiera profondément. Il y a beaucoup d'éther, dites-moi. Il y a beaucoup de de oh, toute façon on va mourir les amis, c'est pas un spoiler Subir des dégâts fait perdre des obélites Oh que non Je suis pas venu pour ça mec euh, J'en ai une à droite bah, Tant qu'à être pourri, autant être pourri jusqu'au bout hein. Impossible de ramasser de nouvelles armes <rire> Mais vie de... Qu'est-ce qu'il y aurait comme vie à emprunter une vie d'aventurier Non... Bien, je suis à bloc en santé. Ça, c'est la good news. Bon, on va s'essayer ce truc. Ça peut pas être méchant. D'après moi. Cette structure en colonne vertébrale ou en arête de poisson, je sais pas. C'est trop louche. Toujours ces barrières jaunes que je ne peux pas ouvrir. Ce qui est bien ennuyeux. Et une salle secrète, mais euh, ça va être des nouvelles épreuves. Donc méfiance. On y va. Ayuda. Pas de piège Oh vous êtes sympas les gars. C'est gratuit. non c'est pas gratuit mec déconne pas Ramasser une résine vous confère un bouclier contre le prochain coup augmente l'efficacité de réparation de 25% c'est pile le nombre que j'ai Immunise contre les effets du ralentissement. Il va y avoir un truc de... <rire> bon, vous connaissez le mot, quoi. il va y avoir un truc pas sympa. Moi, je vais prendre le bouclier, c'est safety first, on va dire. Hein. Je peux pas avoir une vraie sauvegarde, les mecs. Non, mais sans deck. Parce que là, vous mettez la pression inutilement et je vais crier très fort ça s'avère cette session va se terminer Célène, elle s'appelle Célène. Elle erre toute seule sur cette planète. Est-ce qu'elle est réellement sur une planète ou elle est égarée dans sa tête On se demande. C'est trop... Voilà, trop calme. Miaou Miaou C'est quoi ça Pas passé, les mecs Faites pas semblant canard des gens bas, je sais pas ce qu'ils visent mais ils y croient très fort ouh <Zenthi> c'est <Ministry> <Stop. Sessimili> pas comme être ça ouh c'est pas pratique ces barrières en 3 en 3 3 3 mon 3 3 3 mon c'est quoi <temple> ça non non non non non non non non non non non non non non j'ai pas je paye pas des impôts pour ça, madame. On va faire ça de ça. Hein. Bon, il va falloir s'habituer à passer à travers des champs euh, laser. Bon, je vais m'occuper de ça, ça me saoule, là. Teste la bonne chose, oui je crois, je crois que c'est ça qui tirait aussi les barrières laser mais les, les petits machins si je les laisse tirer euh, ils se retiennent pas les gars, ils font bah ouais t'en veux, j'en ai Je suis fou là toi ah oh, Bah non je vais pas te mettre un coup d'épée quand même je suis pas comme ça Minou Péter la barrière jaune apparemment, ça va être un de mes objectifs pour trouver toutes les clés. Je rappelle qu'il m'en faut deux. Euh, C'est pas gagné, comme disait le poète. Ah, non, non, non, non, non. Oh la purité en a. Et ça ralentit. Bluff. Euh, pas que j'oublie qu'il y, y, y a deux trucs en coin qui vont me faire des, des fameuses barrières comme j'aime pas Non c'est bon. Oh les tournages en bourrique, j'y crois pas Miser Alors là ils veulent planquer des trucs dans le tableau, ils peuvent y aller, je vais rien voir. Ça va être euh, inéluctable. Il est où mon bonus qui est planqué là chose de l'autre côté, elle est là, ah, ça scintille beaucoup trop pour être honnête, euh, ah si j'avais On jette un oeil à la salle bonus. Ouais, ça peut être bien. Ah, ils ont peut-être changé l'inter de place. Ils ont changé l'inter de place, Damned. Quand on change l'inter, on prévient. Là, je le vois pas du tout il est en dessous pipa ouh la salle bonus ça sent J'ai dit que sans santé personne m'écoute <rire> tu prends si dans le coffre tu te barres si ça déclenche plein de trucs c'est une bonne option aussi on va analyser mais très vite oh Oh, J'ai failli pas voir ça. Par contre, ça a sûrement un prix. <coughs> Meilleur matériau et dysfonctionnement par mon trip. monter jusqu'à la surface euh, go mon dieu les dédales de ce niveau n'ont pas fini de m'égarer pour l'éternité quoi je crois ou un truc dangereux bon alors on essaie de se guider au bruit mais pareil les bruits sont bizarres il n'y a pas moyen de savoir ce à quoi ça correspond Qui est infecté, on va prendre la porte euh, qui enchaîne tout simplement. En fait, vous passer par là, vous ouvrez, crac, mais j'ai pas cette capacité encore. Euh, le gaz, je me rappelle que ça tue instantanément quasiment, on va éviter. La découverte de la topographie va être longue et pleine d'enseignements. Elle peut-être douloureuse aussi. pas beaucoup d'objets de, de, qui sont planqués dans, dans les plantes mais quand on est fauché ça doit valoir le coup de, de racler les fonds de tiroir je la sens pas cette aventure et encore moins le reboot c'est quoi ça mon nom ne dit pas Tu peux le temps de voir le truc qui m'a trop foutu les fois. Bon, c'est fini de jouer. Vous filez une vraie arme à papa. C'est un objet du jeu. En fait, on pouvait sauter en dessous, mais... J'ai bien entendu tout esquivé. On peut hein, sauter en dessous. Je sais pas, je verrai ça plus tard. Bon, maintenant. Ok. C'est ce que c'est... Oh, c'est la même. Même des années plus tard, en C'est la même salle. C'est la même salle qu'au premier biome. Et il n'y a plus de bonus ici non plus. Étrange. Très étrange. On va éviter, hein, les folies, et moi, c'est pas compatible. de Zeus. Je suis pas prêt de sortir de ce dédale. Euh, quelle direction devais-je prendre déjà Je ne m'en rappelle déjà plus. Il y a une petite pharmaque en dessous. Ah, mais c'est pas une pharmac. Ok, il y en a une autre par là. -là. Impressionnant, cette brume, hein. il y a de la particule, il y a des brumes, a les polygones qui sont clairement bien définis euh, ça fait une densité de De choses qui confirment qu'on est bien dans un jeu 2023, enfin des années 2020 C'est assez impressionnant quand même Et tout ça euh à 60Hz bon vous me direz il faut le pc qui va avec aussi euh, ça je suis bien d'accord qu'est ce que quoi on va faire la pince hein. Pas là pour les restos du cœur. Je m'en fous que ça va les sous. monter les portes, ça c'est la bonne nouvelle je peux retourner proche de la pièce atelier oui je crois avoir noté ça et voilà une clé, oui une clé et ça c'est moi non mais regardez ça ah je vais faire la photo les mecs oblige jeude oblige de. non descend chérie Un petit éloigne après voilà. ah, c'est dommage que j'ai pas de fond sympa qu'est ce qu'on a comme fond bien pas grand chose On, est on, on va rajouter au drame roulis trop space très durant de voir sur la preview l'effet que ça fait normalement c'est censé me faire le, le, le fond plus flou j'ai des doutes j'ai fait un tour complet mais c'était pour essayer je veux choper un certain reflet Filtre, on s'en fout. Luminosité, on va monter. Il faut pas laisser un mec qui fait de la photo ce genre de truc parce qu'il peut y passer une plombe. <rire> J'avais prévenu. Oh, ils ont même pensé à moi, c'est trop mignon. ça faire charger, mais faut ce qu'il faut. Euh... Alors, on doit être bon, là Ouais, on va la tenter comme ça. Bien Que voilà un homme heureux Well, well, well, well, well, Bon, nous voilà dans ce truc-là. On a trouvé une clé. Il va falloir trouver la seconde. Pff, où Je ne sais pas. Contre qui Je ne sais pas. Ça va bien se passer. Je ne sais pas. Je sais même pas si je vais survivre. Allez, on y go. Pousse toi la citrouille. J'étais là, maintenant idéalement lui il veut que j'aille. Moi, ouais, je veux que tu ailles j'ai plus de porte bleue. <rire> je n'ai plus de porte bleue. Ou alors si là-bas vers le portail, c'est pas très raisonnable. Est-ce qu'on a un téléporteur là-bas Je vois pas de téléporte si là. On va tenter hein. ça je repasserai dans la... Merde... Je repasserai dans la pièce du... La pièce du bricolage magique Puis on va voir ce qu'on nous propose... Ah mais non mais là-bas c'était... Bon c'est pas grave C'est... On va refaire le trajet un peu mais... C'est pour mon bien Tu ne nous enlèves pas, c'est bien à gauche que tu veux aller. Mmh. Toujours pas de clé. il y avait ça ok t'es revenu là pour rien parce que t'as confondu bien on va essayer de pas confondre deux fois donc cette fois c'est là en fait c'était à côté de la porte rouge je suis nul bon, bon, on connaîtra le niveau maintenant Attends, je continue dans le mauvais sens ou bien non ça va cocotte oui c'est d'où t'arrives exactement la ned <rire> va falloir un moment où je peux leur dans la tête cette map et le passage il est donc en hauteur je peux voir devant mais à droite bien ou pas bien celle-là non plus d'ailleurs oh, est -ce on se téléporte direct pourquoi pas zip zip zip direct dans la salle et voilà c'est royal est-ce que j'ai le droit de poser une clé directe Non, il te faut les deux. Ok. Je crimpe là-dessus. Ah oui, ça c'est le four le four commun. C'est ce seul qui m'intéressait. On va voir ce qu'on peut faire. Attaque de mêlée plus puissante. J'en ai pas eu vraiment besoin, j'ai l'impression. Et brise les parières jaunes. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup par contre maintenant. Euh, je crois que ça va nous être obligatoire pour... Ouais, ça va nous être obligatoire pour pouvoir pénétrer dans certaines zones, je pense. Et comme par hasard qu'il y aurait une clé qui nous intéresse dedans. Bah comme par hasard, ça m'étonnerait pas. Comme par hasard On y va, je peux péter les barrières jaunes. Ça c'est la bonne nouvelle du moment. La mauvaise, c'est que j'ai absolument aucune idée d'où je dois enchaîner. Euh, because.. Euh because it's not indiqué, quoi, tout simplement and uh, when it's not indiqué, you are very very confused, bah effrayant ah bah oui ça vaut-il dire qu'il faut que je me fasse la salle de défi je préférerais pas au fait, quitte à choisir les gars, si on est parfaitement honnête et clair je vais aller sur ma gauche essayer la petite salle supplémentaire que j'ai le doute d'avoir fait du coup Je me suis encore gros et de sens. Non, mais il faudra aller à droite. Ok, on va aller à droite. Non, merci. Ah, J'avais pas de thunes pour ça. Eh ben j'en aurais toujours pas, tiens. <rire> Est-ce qu'on se marre Bien, bien. Alors heureusement que cette arme est hyper rassurante avec sa cadence de tir. Même si je vous rappelle que c'est des balles de ping-pong au niveau DPS. Hein. Oh, on va voir si ça marche. Que ouais. Ouh c'est une bonne nouvelle. Maintenant il faudrait que je trouve un appareil à ressusciter. Qui me ferait un petit prix quoi sur les. sur les respawns, ce serait cool. Il y avait une autre farmaco que j'avais oublié là-haut. Oh, je sais plus où. Elle est dessous maintenant. Putain, je comprends rien à ce niveau. Quoi. C'est même pas une pharmaco, c'est juste un truc oxydé. Bon, on va bah laisser tomber, je le trouverai pas. Anyway. Euh, moi, il faudrait que j'aille. Quelle miarde! un pet d'indication il voilà, y a ça en dessous que j'ai pas fait peut-être Ah ouais, non, oh non, là-dessous. Eh oui, il y avait celle-là que j'avais pas faite. Des blagues, là, des blagueurs. Je sais pas. Ouh là là, Ouh là là. Ouais, je t'avais pas vu, toi. faut que je monte et que je te late. Ok, on va faire ça. Je monte. Et je te late. Alright. j'avais oublié que les développeurs pouvaient autant jouer sur la verticalité <rire> je vais le regretter sérieusement je crois oui alors vous entendez le volume de ma voix qui varie parce que je bouge ma tête euh, pour pencher pour voir sur le bord de l'écran si on voit mieux et arrêtez de vous foutre de moi vous feriez pareil de toute manière euh, là ça monte pas il y a un truc qui récupère et euh, en bas c'est où on doit continuer on va continuer, sagement hein. la sagesse nous va si bien encore de l'éther, bon, incroyable je suis toujours pas mort, j'avance à deux à l'heure mais je suis toujours pas mort euh, aménagement similaire au premier biome maintenant ça c'est la bonne nouvelle droite on jette un oeil oh oh oh c'est encore moi ça non ça c'est c'est quelqu'un d'autre oh oh voilà pourquoi il m'a tant donné des terres. par contre le deal c'est si je crève euh, je continue pas parce que ça va probablement m'énerver et on utilisera le respawn plus tard ça J'aurais tout loisir de faire une belle explication de ce qui s'est passé et ce qui arrive maintenant. Bien que le temps dans ce jeu soit devenu un concept euh, risible, on va dire. mieux. Alors, normalement, ça va être une salle de pas commode. C'est hein, si logique. On va y aller pareil, mollo. Qu'est-ce que c'est ce bordel Ça pue. Nous aussi. Hum. J'aurais mieux fait de me mettre un petit coup de respawn euh, après, avant, ah bon, après, ouais, après. <coughs> ça va charcler dans cette salle, je sens. Vous m'aimiez vivant Bah profitez, ça reste de pas durer. Hello, hello, hello, hello. Oh putain, c'est verrouillé. C'est quoi ça Je sais pas ce que ça fait, mais ça a pas l'air terrible. Ça n'a pas envie de communiquer, c'est clair. Ça se voit. Je pense que je peux remercier Saint-Bug. Hein Parce qu'apparemment, il s'est banané tout seul. Il y en a encore un Là, Je demande, moi, je suis inquiet. Ça s'est trop bien passé, c'est louche de chez louche. 19, Oula, on commence à monter les gars. Alors, carabine, avec une grosse limite de surchauffe, ça peut pas se refuser ça. Munitions sans su. C'est -ce mon côté nécro ça. Faut que je me rappelle que j'ai trois emplacements, bien en profiter. Ouh, ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Serait -ce dans celle-là que ça, ça va être la guerre. Non. J'ai un rayon de ramassage de bolide qui a bien grandi aussi, c'est pas mal. autre clé. Hey, vous allez pas me laisser partir comme ça quand même. C'était un peu téléphoné. Si <rire> On va aller se taper un boss direct. Moi je suis pas contre, mais j'avais prévu autre chose. À midi je voulais manger avec quelqu'un. Dumnude. Oh là là oh oh oh. Oh là là! Bah ok! Ah non, moi je dis jamais non! J'aurais dû garder mon respawn pour après ça! <coughs> Coucou! <coughs> Allez, je vais boire un coup là parce que. Le ah mec on slip qui lève les bras, c'est un drôle d'accueil déjà. Je vois ce qu'il y a en bas. Hein. Avant de savoir ce qu'il y a en haut. Ouais ouais ouais ouais ouais, il y a les neneuils. Ok c'est repéré, il y a une tourelle. Tourelle, neneuil, euh... Tourelle. Je sais pas ce qu'ils ont mangé les tourelles mais elles sont en forme en tout cas. À la cadence n'est plus à mon avantage, ça aussi c'est une autre réalité à laquelle il va falloir que je me plie. C'est pas grave les gars, je vous en veux pas. Bon là, où ça va, ah, il y a juste tourelle qui reste alimenté là-haut. Qui sert à rien pas eu le temps de dire du coup ça. Ah non on s'en fout. Osef. Pas des os Une autre tourelle qui est planquée là-bas, je l'avais pas vu, c'est fourbe ça. Très euh Tendu le timing. Putain. Ça, c'est moi encore. En fait, il y a moi de partout. Dans des états terribles. Hein. Oh là là là, ce jeu va dingue son joueur. Peut-être pas la peine de se taper un bonus ou un malus. Modéré. Bon, oh, ça se trompe. Ouh, que c'est gentil ça. Alors, 1, 2, 3, que je me rappelle mes touches. Et on va avoir, avec notre petit monstre à 19, une grande fiole de silifium. Euh, une petite, et... transforme en obelite. Ça, c'est pour les pinces. Il n'a pas été trop tendre, mon, mon bonus, euh, je trouve. Mais le niveau n'est pas énorme pour l'instant, et je sais pas du tout ce qui va nous arriver. On est supposé être dans une salle de boss. Je suis inquiet, quand même. Elle m'attire, oh, comme l'avait fait la tour de l'ombre blanche. Il y a si longtemps. Pourquoi ma mutation a-t-elle été retardée J'ai des méthodes pour régler ça. Les délires Non, ils sont là pour m'aider à garder mon équilibre. J'ai fait d'énormes progrès. Ils espèrent trouver tous. S'ils tentent de m'éclairer, ils verront à chaque fois les ténèbres auxquelles ils s'attendent. Je me souviens. <coughs> J'aimerais être resté. Je vois à travers un rétroviseur lourd en tombant dans un lac de folie qui a laissé une cicatrice dans les profondeurs aquatiques. Il aurait mieux valu que certains monstres ne voient jamais jour. Mais a menti à propos de ma joie, il n'y a que douleur. Ouais, ok, c'est pour rassurer ça, je présume. Hein bon, alors c'était une invite, à savoir. Il y a un passage à gauche si je me leur pas. On va essayer le petit tour dans la tour. C'est une très mauvaise idée. <rire> Putain, en plus elle monte. Euh... Bah, voilà, elle monte quoi. C'est une tour très élevée. Euh, Mais pourquoi vous m'aménagez ça comme ça Vous voulez vraiment que je couine C'est pas gentil du tout, ça. En plus, je sais pas si j'ai les distances de saut nécessaires. Je crois pas. L'arbre au milieu, c'est impressionnant. Vous savez, ouais, tout de tomber connement pour essayer de récupérer ça. Là, hein. Quoique... J'espère qu'il n'y a rien qui va trigger et qu'on me faire courir sur les bords. Parce que je vais être super triste. Il a pas un chat. Et juste cette musique complètement euh, pété hein. chanson pourquoi la tu ça Non, non, non, non Oh sa mère ah, ah, Enfin ah, ah, ah, Le silence oh, Je n'en pouvais plus. Vraiment plus. Alimente le portail fracturé. Hé les mecs, et les mecs, j'ai une question. Les mecs Remettez la musique Oh putain Oh il était terrible ce boss Il était terrible ce boss il était terrible, ce boss. Je sais plus quoi dire. Il était terrible, ce boss. <rire> Vous m'avez perdu, quoi. Amenez-moi l'asile. C'est fini. Euh, le passage était monstrueux. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir euh, coupé le micro et fait gueuler les enceintes, quoi. C'était épique. Et c'était porté de manière magistrale, comme je l'ai déjà signalé par cette bande-son qui est juste fabuleuse. Euh, je saute et je meurs. On pourrait pas faire plus simple, mec. <rire> du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré, moi On va regarder les entrées de journal, ça nous fera une pause. Enfin, ça me fera surtout une pause à moi. En oh, ce moment. Ouh. Le temps de, de, de, de, de, de, de, de reposer mes petits doigts tout nerveux, là. Ouais, ça, c'est des kamikazes, on a compris. Euh... Bon, c'est pas ce qui nous intéresse, ça. Alors, il va y avoir des nouvelles armes encore, ça va être terrible. Ça mélange vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est terrible je crois que c'est terrible ce sera le mot du jour c'est terrible bon apparemment on pourra pas avoir de clarification euh, chérie tu évites de mourir là parce que moi j'ai une grande question c'est euh, si je crève je redémarre tout du début pour venir jusqu'ici j'ai devenir fou hein. là, il me faut une soluce euh, on sort où les mecs bah ouais mais c'est bien beau, vous me faites un trou dans votre truc là, il n'y a pas de sortie évidente. Euh, moi je vais pas sauter dans le trou parce que ça serait la manière la plus conne de crever. Et je vaut mieux que ça. Alors ça m'a dit qu'il y a un appareil en dessous. Alors, comment ça marche cette connerie Bon on va admettre, c'est une théorie. Hein. Qu'en sautant, euh, qu sautant tout va aller bien, ça n'a aucune crédibilité. Hein. un petit passage sur les côtés, rien. Ok, non mais vous l'aurez voulu. Euh... Putain, quelle merde. Je vais quand même pas me tuer pour la redescente. Hein. C'est un truc que je refuse de faire, ça. On va essayer de tomber sur la branche. Non, c'est aucun crédit, ça. Au oh, pire Bon, apparemment, fallait pas tomber comme ça, mais... Comprenez-moi, je me crois malin parfois. Pff, merde, merde, merde. te <rire> piche Faut que je me répare après toutes ces émotions-là. Nervous breakdown. Là, on n'a rien trouvé. Ok, un petit téléporteur pour Bibi. Il est de l'autre côté de cette porte. Ok, vas-y. Oh. Ce bruit m'a fait peur aussi. Ah ouais, non, mais là, je suis en mode... Euh, 12 millions de BPM. Euh, du coup, on va retourner dans la salle de bricolage. Non, le gaufrier, c'est foutu, Euh, Bricolage, c'était ici, je crois. Ouais. Et on reviendra là, après cette... Euh, un petit peu rééquipé quand même histoire d'avoir de la crédibilité pour la prochaine rencontre parce qu'on vient de se taper deux boss là dans le même stream, moi je suis pas habitué, d'habitude je meurs entre je veux pas spoiler mais voilà c'est ça le truc en match 25, mais tu te fous de moi toi et là 400 300 et, et, et why not De toute façon c'est euh, <coughs> une monnaie du jeu qui est perdue à chaque mort ça, donc autant la claquer. Surtout quand on pénètre dans une zone qu'on connaît absolument pas. Euh, il est où mon téléporte Il faut rien il de bordel. Ok, et on remonte là-haut et on va aller voir euh, où on nous appelle. Merde, c'est où Là-bas. Ah Waouh waouh waouh tout bizarre ce niveau parce que rencontre avec le boss très rapide euh, pourquoi il y a ça pourquoi pas un nouveau portail <rire> un nouveau biome je je j'hallucine tu m'emmènes où mec Au Groenland, ok <rire> Putain C'est gentil parce que j'ai vraiment passé tous mes consommables. Ah oui, vous avez dû entendre à un moment les touches. Parce que les patterns de boulettes n'étaient pas ultra compliqués. Mais euh, on se fait toucher quand même. Faire enfin, un sans faute au milieu de tout ça, faut connaître. Le désert fracturé de glace Tu veux dire Oh là là. Ce n'est pas. Oh. Mais si, en fait. Les mêmes coordonnées que le désert. Je, ouais. je reconnais les montagnes, mais où sont les structures en ruine et. Oh, Elios, Helios Consommes-nous consomme nous plutôt coup C'est exactement ça la phrase. Je commence la descente du glacier. Je ne sais pas quelle tentative c'est. Ça deviendra j'ai beau savoir quelles promesses m'attendent, j'ai du mal à renoncer à la technologie. Il y a certains... sacrifices... que j'ai hâte de revivre. Mais j'ai parfois l'impression que quelque chose, au fond, me rejette. Une salle de fabrication. Alors, pas une petite. <rire> Est-ce que je peux suspendre le jeu par là Parce que moi, je commence à, à m'épuiser. Je regarde le stream, je sais pas à quelle heure euh, j'ai commencé. Donc, euh, je sais pas à combien il en est. un respawn ici je me mets en pause parce que ça fait un moment que je suis en jeu ça doit faire plus de deux heures facile deux heures et demie et puis on reprend derrière pour découvrir ce nouveau biome cool